Salut, c'est Damien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo et un article sur la photo de mariage. Alors moi, quand j'ai fait mon premier mariage, je me suis posé la question. Quel matériel j'avais besoin Quel appareil photo Quel objectif Est-ce que j'avais besoin de flash ou non Je me suis dit, pourquoi pas préparer une vidéo et un article Et pour vous en parler, c'est parti. Alors, choisir un appareil photo pour le mariage, donc en fait, il n'y a pas d'appareil photo euh, le Saint Graal en fait. En fait, c'est vous, en fonction de la familiarité que vous avez avec votre appareil photo, avec les menus, avec vos habitudes, ce que vous êtes capable de faire. Là, euh, l'appareil photo a son intérêt. Il y a des appareils photo avec capteur plein format, avec capteur aps avec capteur micro 4 tiers. Ces appareils photo, enfin, il y a aussi euh, d'autres capteurs plus petits, il y a d'autres capteurs plus grands, comme le moyen format aussi. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des différences avec les capteurs. C'est-à-dire qu'avec le capteur plein format, on aura plus de flou d'arrière-plan, on aura une plage dynamique qui est plus étendue. La plage dynamique, c'est euh, la capacité de l'appareil photo à sortir euh, du détail dans les hautes lumières, autant dans les hautes lumières que dans les ombres. Voilà, c'est des petits exemples comme ça, mais on peut tout aussi bien faire avec le capteur APS-C, avec le capteur micro 4 tiers. Moi, je photographie avec Fujifilm, donc là, j'ai un Fujifilm xh 1 je suis en train de filmer avec le Fujifilm X-T3, et euh, je fais aussi bien, aussi bien. Euh, peut-être qu'il y a des différences avec le capteur plein format, mais il faut vraiment mettre des photos côte à côte et regarder les détails à côté pour vraiment se rendre compte voilà, de, du détail. Je m'en sors aussi bien avec le capteur APS-C. Alors mes choix d'objectifs pour la photo de mariage. Donc moi en ce qui me concerne, donc là je vais vous parler du capteur APS des objectifs que j'utilise moi du côté de chez Fujifilm. Je vais vous faire l'équivalence avec le capteur plein format. C'est pas compliqué. Moi ce que j'aime bien c'est chez Fujifilm photographier avec le 16 mm F1.4. Alors le 16 mm F1.4 sur capteur Fujifilm APS ça correspond au capteur plein format à un 24 mm. Ça cadre comme un 24 mm. Donc euh, grosso modo c'est un plan assez large pour avoir les mariés dans leur contexte en fait. Après, euh, j'aime bien utiliser le 56 mm f1.2. Alors le 56 mm f1.2, donc euh, pour, les, pour avoir l'équivalent en capteur plein format, ça correspond à un 85 mm. Grosso modo le 56 mm va avoir un plan qui est un peu plus serré, donc pour cadrer plus serré les mariés, capter au plus proche leurs émotions en fait. Voilà. J'aime bien. Maintenant que j'utilise le 90 mm f2, donc j'aime bien utiliser le 90 mm f2 si je veux voir un peu plus serré et un peu plus loin que le 56 mm f1.2. Donc grosso modo, j'aime bien utiliser ces objectifs. Donc c'est plutôt euh, c est, c est, ça, c'est mes choix d'objectifs. J'aime beaucoup. Après, il y a des personnes qui vont préférer les zooms. Donc dans ce cas là, vont utiliser plus un 24-70 euh, f2.8 et vont utiliser un 70-200 f2.8. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont plus objectifs zoom. Voilà. Donc moi, je préfère utiliser les objectifs à focale variable qui me permet d'avoir plus de luminosité. Et ça me permet aussi d'avoir les ISO au plus bas, en fait. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien utiliser les grandes ouvertures. Juste un conseil, pour la photo de mariage, je vous conseille d'utiliser deux boîtiers. Deux boîtiers parce que, déjà, ne serait-ce que par la sécurité, on ne sait jamais si un boîtier vous lâche euh, ou répond mal. ou voilà, Au moins, vous pouvez rebondir sur un autre boîtier. Donc ça... C'est un conseil primordial à prendre en compte. Deux appareils photo, c'est vraiment le top. En plus, si vous utilisez des focales fixes, eh ben, vous n'avez pas le temps de changer euh, d'objectif à chaque fois. Donc, euh, vous pouvez rebondir. Tac, tac, je prends la photo. Tac, tac, je prends une autre photo avec avec l'autre appareil. Voilà, Vous pouvez rebondir rapidement. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est que si vous utilisez des, des focales fixes, vous ne pouvez pas changer l'objectif. Comme ça, euh, à chaque fois que vous prenez une photo, parce que la scène devant vous se passe, il ne faut pas la rater. Si vous êtes avec un zoom, là, vous n'avez pas besoin de changer d'objectif. Cependant, vous pouvez mettre un 24-70 sur un boîtier et un 70-200 sur l'autre. Ça vous permettra de zoomer très rapidement et euh, d'avoir des plans larges aussi très rapidement, autant avec le 24 mm qu'avec un 200 mm, par exemple. 24-70, 70-200. Donc après, c'est vraiment, euh, vraiment selon les goûts des gens si vous utilisez vraiment une focale fixe ou un zoom. Donc à vous de voir, en fonction de, de ce que vous préférez. Moi, j'aime bien avoir des grandes ouvertures pour avoir les ISO au plus bas. Voilà. Pour avoir les ISO au plus bas et pour me permettre d'avoir de, des images de, de meilleure qualité, en fait. Voilà. Alors en fait, ça dépend selon les goûts en fait, du photographe et euh, la lumière disponible. Voilà. En journée... C'est pas indispensable le flash. Donc, euh, si vous avez assez de lumière, c'est pas indispensable. Cependant, c'est toujours utile. Donc, euh, si par exemple, vous voulez déboucher des ombres rapidement, voilà, vous avez des mariés, vous avez euh, par exemple une photo de groupe, donc euh, des personnes qui sont euh, à l'ombre et euh, il vous manque un peu de lumière. Bam, vous pouvez, euh, vous pouvez flasher et avoir cette lumière qui vous manque. Le flash, il est utile surtout, je trouve, si vous êtes dans la soirée, donc euh, voilà, dans la soirée, forcément il va manquer un peu de lumière. Le flash là, il va être utile. Il va être utile parce que forcément vous allez avoir des, des, des scènes qui, soient, qui sont un peu plus sombres. Voilà, ça dépend vraiment de la lumière de la scène qui se passe devant vous. Mais si vous manquez de lumière, il vous faudra le flash. Grosso modo, pour la journée, c'est pas obligatoire non plus. Euh, vous pouvez vous en sortir sans flash. Euh, moi, euh, pour le mariage que j'avais fait, je n'ai pas utilisé de flash euh, en journée, tout allait très bien, il y avait assez de soleil, euh, c'était impeccable. Par contre, c'est sûr que s'il vous manque de la lumière en journée, ou alors il y a beaucoup d'ombre, etc., le flash, là, il vous, il vous, faut, il vous sera utile. Par contre, c'est vrai que utiliser un flash, la lumière du flash, ça se maîtrise. En fait, il faut arriver à doser, pour avoir des belles photos de qualité, il faut arriver à doser, la, la lumière du flash par rapport à la lumière naturelle pour qu'en fait la lumière du flash ne fasse qu'un avec la lumière naturelle donc grosso modo c'est ça après c'est voilà c'est vraiment selon les goûts des, des photographes il euh, y en a qui vont utiliser des flashs, il y en a qui ne vont pas utiliser parce que il n'y en aura pas besoin mais si vous utilisez le flash en pleine journée il faut le mettre à pleine puissance donc euh, un sur un grosso modo parce qu'il y a assez de lumière et voilà Alors, ensuite, on va parler de batteries. Donc, les batteries, elles sont rapidement indispensables, les batteries, parce qu'il euh, ne faut pas se retrouver à court d'énergie, sinon vous n'allez pas pouvoir utiliser votre appareil photo. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence euh, de consommation d'énergie entre réflexe et hybride. Aujourd'hui, euh, les hybrides consomment plus d'énergie que euh, les appareils euh, réflexes. Donc, euh, grosso modo, c'est ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut prévoir plus de batteries sur hybride que sur réflexe cependant donc déjà vous connaissez normalement déjà votre matériel vous n'allez pas aller avec un matériel tout neuf pour faire votre premier mariage euh, il faut euh, déjà connaître déjà son matériel et déjà connaître euh, la capacité enfin l'autonomie de votre batterie donc euh, euh, vous, vous savez à peu près combien de photos vous pouvez prendre avec votre réflexe par exemple dans ce cas là euh, vous savez à peu près combien de batteries vous avez besoin parce que vous n'allez pas faire dix mille photos dans la journée mais vous allez faire pas mal de photos, donc grosso modo, moi je vous conseille vraiment de prévoir 2-3 batteries supplémentaires en plus, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer, euh, on peut oublier par exemple de charger une batterie, on ne sait jamais hein, ce qui peut arriver, mais euh, moi grosso modo, pour mes hybrides, donc Fujifilm xt 3 et Fujifilm X-H1, euh, j'ai 10 batteries, donc 10 batteries, après 10 batteries, bon ça fait beaucoup quand même, mais j'aime bien avoir de la marche, je me dis, on ne sait jamais. Et je sais que le Fujifilm xh 1 consomme beaucoup d'énergie. Donc du coup, euh, avec la stabilisation, ça consomme beaucoup. Donc du coup, j'aime bien prévoir plus que, que ce qu'il faut parce que je me dis, on ne sait jamais. Après, vous pouvez tout aussi bien prendre aussi le chargeur. Hein, si vous êtes en voiture, euh, voilà, vous laissez le chargeur dans la voiture, on ne sait jamais. Hein, si, si par exemple, ça ne prend pas de place. Donc je me dis, si par exemple, vous êtes dans la journée, vous voyez que hop, vous arrivez à la fin des batteries, bah, vous pouvez euh, prendre le chargeur, le charger dans un coin, tac, et au moins vous pouvez rebondir. C'est juste une solution au cas où, mais normalement avec euh, le nombre de de batterie, vous avez largement euh, ce qu'il faut pour couvrir la journée de mariage. Alors, il y a des accessoires qui peuvent être utiles pour la photo de mariage, donc je vais vous en parler ici. Donc moi ce que j'aime bien, c'est que j'aime bien utiliser la courroie mais une courroie pas de la marque Fujifilm. J'aime bien utiliser la courroie Peak Design parce qu'en fait, cette courroie, elle me permet de porter mon appareil photo en bandoulière, donc sur le côté, avec ce système d'attache rapide. et Elle me permet de régler facilement, donc euh, régler facilement la, la lanière, en fait, tout simplement. Et comme... Donc ça, c'est la courroie Peak Design Slide, donc je vous mettrai le lien dans la description. Et comme j'ai pas envie d'avoir deux courroies de chaque côté, parce que j'ai pas envie euh, voilà, que, que ça bouge, machin et tout donc euh, j'aime bien avoir une courroie d'un côté, et de l'autre côté, j'aime bien utiliser le Peak Design Capture en fait, le Peak Design Capture alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ce système là, il peut s'attacher à la ceinture, donc ce qu'il y a c'est que, donc là je le dévisse, hop et ensuite, je peux l'attacher à la ceinture le revisser et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand il est comme ça, mon appareil photo, tac, quand il est comme ça, mon appareil photo, j'ai juste à le prendre, il est à la ceinture, tac, et ça tient. Donc mon appareil photo tient à la ceinture directement comme ça. Pour le détacher, hop, j'ai juste à appuyer sur ce petit bouton qui me permet de le déclipser. Donc c'est aussi simple que ça et je trouve que c'est carrément sympa. Tac, je vous mettrai le lien dans la description du Peak Design Capture. Moi, je trouve que c'est un outil super intéressant, l'attacher à la ceinture il y en a qui l'attachent euh, à, la, à, la, à la lanière du sac mais je trouve que enfin moi j'aime pas trop en fait j'aime pas trop je me suis rendu compte que j'aimais pas trop l'avoir ici bon peut être que ça peut m'arriver hein, mais je me dis voilà quoi j'aime bien l'avoir à la ceinture je peux le prendre rapidement photographier et le remettre et là pour la photo de mariage ce qui est intéressant c'est que d'un côté j'ai l'appareil photo en bandoulière, et d'un autre côté, j'ai le Peak Design Capture. Donc, ça m'évite d'avoir deux courroies comme ça euh, sur moi. Je trouve que c'est beaucoup plus confortable comme ça. Après, bon c'est juste un conseil en accessoire. Ensuite, euh, ce que je peux vous dire, c'est que, oui, je peux vous parler du réflecteur. Donc, le réflecteur, il peut, il peut être sympa euh, quand vous allez faire vos portraits à l'extérieur. Donc, vous pouvez avoir... Rapidement, une source de lumière qui permet de, de déboucher plus les ombres. En fait, vous avez un côté blanc. Bon, sur celui-là, il hein, y a un côté qui est blanc argenté, en fait, et un côté qui est doré. Le côté argenté va donner un rendu plus froid, et le côté doré, un rendu plus chaud. Ça, donc, si vous n'avez pas d'assistant pour le mariage, par exemple, vous voulez apporter un rendu supplémentaire à vos photos en portrait de, de mariage après le mariage, par exemple. Vous savez, les séances qu'il y a après le mariage, donc dans les parcs et tout ça, vous pouvez donner ça aux mariés qui le tiennent juste en dessous. Bon, quand vous cadrez, vous ne cadrez pas avec le réflecteur, mais vous juste, ils le tiennent comme ça en dessous et ça va apporter une petite touche où ça va permettre de, de déboucher les ombres, en fait, tout simplement. Et ça, c'est plutôt sympa comme, euh, comme accessoire. Moi, j'aime bien le réflecteur. Après, ce n'est pas obligé de l'utiliser non plus. Hein. Si vous avez assez de lumière, c'est juste que si vous voulez apporter une touche supplémentaire de chaleur ou alors de plus froid, vous pouvez utiliser ce, ce type de réflecteur. Ce n'est pas, pas encombrant. C'est euh, bien de l'avoir toujours dans le sac. Ça prend très peu de place. Donc, franchement, euh, moi, je le prends. Après, c'est pas dit que je l'utilise obligatoirement. Donc, voilà. Après, en sac, pour faire de la photo de mariage, moi, j'aime bien le Peak Design Backpack 30 litres. Donc, le version 30 litres. Ça me permet de faire rentrer deux appareils photo à l'intérieur. Et ça me permet de faire rentrer tout mon matériel. Des flashs, euh, les réflecteurs, les courroies. En fait, tout ce que j'ai besoin, ça rentre dedans. Donc, ça, c'est plutôt utile. Et moi, je préfère le sac à dos parce que c'est... Plus confortable de porter sur deux épaules plutôt que porter un sac bandoulière après ça dépend le matériel que vous avez dedans hein. mais un sac bandoulière s'il est lourd vous allez porter la charge sur une épaule donc du coup euh, et généralement ils sont plus petits et euh, plus enfin euh, il y a moins de capacité qu'un sac à dos donc moi j'aime bien utiliser le sac à dos pour la photo de mariage c'est beaucoup plus utile je trouve parce qu'on a tout dedans et euh, on peut sortir tout rapidement voilà après je vais vous parler des cartes mémoire SD. Du coup, en fait, il y a des appareils photo qui sont capables d'accueillir deux cartes mémoire SD, donc deux cartes mémoire SD. Et ça, ça permet de dupliquer vos photos en fait, tout simplement. Si par exemple, vous faites une photo il y a la photo qui va aller dans la première carte et automatiquement, l'appareil photo va copier, donc va dupliquer la deuxième photo dans l'autre carte en fait donc vous allez avoir une copie, une sauvegarde au cas où une des deux cartes lâche donc on ne sait jamais, hein, si euh, par exemple il y a une carte qui foire euh, ben, vous pouvez rebondir avec l'autre carte donc ça c'est beaucoup plus utile, par contre ça demande d'investir en fait dans deux cartes donc moi j'ai opté pour la carte 64Go donc la SanDisk Extreme Pro, Extreme Pro grosso modo, donc si vous utilisez deux cartes, vous allez forcément Acheter d'autres cartes supplémentaires au cas où vous remplissez vos cartes dans la journée. Donc euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec 64 gigas sur 26 millions de pixels, moi j'arrive à enregistrer euh, 1900 photos sur le X-T3. Mais on ne sait jamais. Si vous faites plusieurs rafales, vous faites beaucoup plus de photos, vous ne voulez pas rater le moment propice. Vous pouvez faire des petites rafales. Donc à force de faire des petites rafales, les photos vont s'accumuler. Donc ce qu'il y a, c'est que moi j'ai déjà deux cartes, mais j'ai encore d'autres cartes mémoire au cas où j'ai besoin de plus de mémoire. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc euh, sur les conseils pour la photo de mariage, donc je vous ai parlé des accessoires que j'utilise, des appareils photo, des cartes mémoire. Euh, voilà, je vous ai donné tous des conseils. Donc euh, après, à vous de mettre en application selon vous vos habitudes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu, ça aide la chaîne et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite. Voilà, je vous dis à bientôt.